Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais euh, vous parler d'un trésor de grâce, il s'agit des messes perpétuelles quotidiennes. Alors le principe c'est que tous les jours sont offerts une messe à l'intention des personnes inscrites, donc sur le registre, qu'ils soient vivants ou morts. Alors pour ma part je préfère inscrire des vivants, euh, que ce soit moi-même, des amis, euh, des membres de ma famille ou des collègues parce que ce sont euh, eux qui ont vraiment besoin de grâce de conversion parce que par définition quand on a été euh, jugé euh, digne du purgatoire donc c'est quand même temporaire en attente du paradis euh, on ne peut plus mériter pour soi-même donc c'est pour ça que je préfère euh, euh, Donner les grâces aux vivants qui, qui eux doivent encore se sauver alors quand on est en purgatoire, on est, on est sauvé quoi qu'il arrive. Alors cette inscription est un trésor car il faut bien prendre conscience de l'immensité d'une messe. Dieu renouvelle sa passion, autrement dit une messe peut dans l'absolu sauver toute l'humanité puisque Dieu a racheté tous les péchés d'humanité par son sacrifice sanglant lors du calvaire et puisque Jésus-Christ Jésus renouvelle de manière non sanglante son sacrifice à chaque messe, euh, voilà, par définition, euh, il peut sauver tous les, tous les êtres humains, encore une fois. Alors certains vont me dire, mais alors pourquoi le monde n'est euh, pas sauvé, euh, malgré tout, euh, avec toutes les messes qui sont dites chaque jour dans le monde Et eh bien c'est essentiellement à cause du libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que les hommes, euh, la plupart des hommes ne sont pas ouverts à la grâce. Euh, ils, la plupart sont en, en état de péché mortel. Euh, alors cependant ils peuvent tout de même obtenir euh, de manière moins directe euh, mais quand même euh, quel, quelques grâces quand même. Dieu ne les abandonne pas et c'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour, euh, pour, pour les pauvres pécheurs ou, euh, et euh, à leur offrir des messes donc c'est donc pour, pour ça que je, je vous invite à, à vous inscrire à inscrire les personnes de votre choix euh, peu, importe, peu importe si elles sont ouvertes à la grâce si elles sont en état de péché mortel ou non euh, peut-être les sauverez-vous ou en tout cas euh, vous éleverez le monde ça c'est sûr euh, et c'est la vocation de tout chrétien de sauver les âmes alors je vous ai indiqué euh, les deux adresses françaises les plus connues il s'agit de saint Rita. donc euh, la messe euh, la messe elle, elle coûte euh, 17 euros par, euh, par individu 17 euros par âme euh, et il y a aussi euh, le sanctuaire de Notre-Dame de mont qui est, qui est très connu c'est le sanctuaire euh, c'est un sanctuaire international pour les âmes du purgatoire euh, voilà ça a été créé euh, à la fin du 19 e siècle je crois alors là par contre c'est un peu cher hein. c'est 36 euros par, euh, par, euh, par âme mais encore une fois c'est un trésor de grâce. Et cela peut être un cadeau d'anniversaire, ou un cadeau pour la fête, ou un cadeau de Noël, que sais-je. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.